Bon le chapeau là, ça va. Ouais. Bonjour Jonathan, contre la réforme des retraites, jeudi. La réforme des retraites, on continue, on lâche pas et on remet ça jeudi avec ah, euh... des manifestations. Et ouais il faut, mais il faut qu'on soit nombreux parce que là on ne peut pas laisser passer ce qu'on C'est insupportable. Bah Jeudi alors, la des On continue. c'est contre la réforme des retraites, mais oui, mais nous on compte bien l'être un jour. Hein donc euh, voilà, et puis si, si certains ont pu être traités ou peuvent être traités maintenant, c'est parce qu'il y en a qui se sont battus avant. Donc là, il faut continuer à se battre, et, euh, et là, donc on remet ça jeudi, comme ils veulent s'attaquer quand même à un des droits fondamentaux et primordiaux, des droits pour à pouvoir se à après le travail. Bah, on les lâche pas, on va les faire reculer. Et on est moins bien. On va bah, super. Bonne journée. Et encore. contre la réforme des retraites, hein. Bah voilà, super, merci. Jeudi 6 avril. Toujours mobilisé. Hein, 11e journée. Jeudi. On compte sur vous, c'est important. Il faut du monde dans la rue. Hein. Eh ouais, mais. Onzième mobilisation contre la réforme des retraites. On compte sur vous, jeudi. Maison des syndicats 14h. Voilà, merci madame, à plus Bonjour. Merci. Bonjour. Bonsoir. Bonne journée. Bonjour. Bonne journée. Bonjour. Bonne journée. Oh. Bonjour. Euh... Bonne journée. C'est le même, bonne journée, manifestation au bonjour, manifestation au cerf, la de Bonne journée. Ça marche, merci. À jeudi avec nous. Ça marche, merci. Ça marche, merci. C'était oh, les mêmes Oui. À Ça jeudi, 14h. On contre la réforme des retraites et le 3 Et tout cela avec. Les attaques Bravo. contre la démocratie et les violences policières. Merci. On arrête. Bonjour, les hop, derniers